Avec moi, je fais des vidéos en caméra le subjective. subjective. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On aura tous aujourd'hui BMW 118 E série 1. Non, rien, elle est vraiment euh, dans des les tarifs gamme. Ah, C'est suspension M. Hein. Elle date un peu... Mais... Mais elle est bien. Très bien. Quelle année 2011. Elle 2011. a 143 chevaux. Oh frère, c'est une 1195. C'est un faux 2 litres en fait. 1195, 1200, 1995. Ah 1995. Ah oui oui oui, oui. donc c'est un 2 litres. Quand elle sera. À deux enchants, ouais. On voit la qualité allemande hein. ouais. Ça c'est clair. Aussi, ça, oui, euh, oui. ça c'est le c'est le volant M, qui ouais. sont, sont un peu plus petits et la jambe plus épaisse. Mm -hmm. Moi j'aime bien le volant C, est... oui hein. comme dans la voiture d'Arnaud et, et ici? Fait, je crois du 7 litres 1 ensemble. Mmh. Ça c'est le problème des, des voitures à essence, hein, c'est que dès qu'on qu appuie un peu, ça boit. Hein. Ouais. Allez, comme ça, on te voit. Hmm Attention